Cette philosophie de l'entreprise libérée s'appuie pas mal sur des philosophies anciennes du monde chinois, dans lesquelles on considère les êtres humains comme partie intégrante de la nature, nous aussi, si nos besoins, mais cette fois-ci psychologiques évidemment sont satisfaits, fondamentaux, on n'a pas besoin de nous motiver, on va être intrinsèquement ou au automotif. Isaac est aujourd'hui le porteur de cette transformation des entreprises avec ce concept d'entreprise libérée. Nous talent, on s'inscrit dans une logique d'intelligence collective qui est quand même très proche de ce concept-là et d'être peut-être les porteurs chez nos clients de cette philosophie et de la façon dont on peut la conjuguer dans des modèles opérationnels. On a fait le choix d'être un cabinet impertinent. C'est d'inviter nos clients, nos consultants chez nos clients et à se libérer un peu de tout ce qui existe en termes de méthode de conseil. On veut être apporteur de la transformation par toutes ces technologies, mais aussi par cette nouvelle philosophie managériale. C'est Talent qui nous a proposé cette conférence que nous avons aussitôt validée. Et puis, c'est aussi une façon de montrer pour nous, intermine, que rien ne se fait seul. On a intérêt à élargir, à à travailler avec d'autres pour moi c'est aussi un succès sur le fond les ingénieurs ils étaient nombreux dans cette salle sont aujourd'hui dans une position centrale en entreprise et Isaac Goetz il apporte de l'intelligence sur comment travaille-t-on en équipe comment travaille-t-on dans ces grosses organisations que sont les entreprises c'est au fond le, le rôle un des rôles d'intermine en tant qu'association euh, d'apporter des intuitions des idées inspirantes moi j'ai joué mon talent il y a quelques mois, l'année dernière et une des raisons qui m'a fait venir dans ce cabinet c'était à la fois son esprit d'initiative et son esprit d'entreprise libérée qui pouvait moi me permettre de mener à bien tous les projets dont j'avais envie et qui pouvait me permettre de développer toutes ces nouvelles offres pour lesquelles je pense il y a un vrai marché en France. Chez Talent on s'est inspiré de la philosophie de l'entreprise libérée pour accompagner la transformation de nos clients. La transformation digitale, elle s'accompagne d'une transformation culturelle, d'une transformation des pratiques, une transformation des modes de management, une transformation bah, même du, du sens qu'on donne au travail. On a trois grandes offres euh, pour accompagner euh, la transformation de nos clients. On a une première offre autour du change management, on a une offre aussi très adaptée à la RH, euh, sur son métier, autour du développement RH, et une troisième offre autour des new ways of working, euh, ces nouvelles manières de travailler, comment enfin, on change la manière de collaborer, comment on change la manière de manager. Et là, on s'inspire énormément de la philosophie d'entreprise libérée dans cette thématique qui ways of